Thank you. Aussi loin, aussi loin, tout près de moi Bon c'est nous, tu On sais nous, nous, moi, pour est fait pour ça Ma ma ma jolie, la vie, vie ouais pour pour vie, vie pour pour vie, vie, ma ma ma jolie, jolie ouais, Allez, viens. allez Allez, viens. Et dis tu sais, toi et moi, on est fait pour ça On va s'amener, je oui, le promet Toi et moi, c'est pour la vie, ma chérie, ma jolie Je vais t'emmener dans un coin de paradis ouais, ouais, ouais, ouais, pour régler du monde, dis-moi parler, plein les oreilles. Ta ouais, famille, on va la conquérir, on va conquérir le monde, bon. Toi et moi ma chérie, ma jolie, allez bien, je te mets dans un coin de paradis. Je t'en supplie, ma chérie, ma chérie, jolie. Va-tu m'épouser? Va-tu mariée avec un pauvre gars? Moi, ouais, c'est vrai, j'ai pas, pas beaucoup d'argent en cours Mais j'ai beaucoup de cœur à te donner. Pas trop d'amour, ma chérie, ma jolie. Va-tu m'épouser? T'es Ouais, je me disais bien pour lui, de de ta respect, yes. Dès que je t'ai vu pour la première fois, je savais bien que c'était toi Qui t'a jeté ton regard si vieux sur les pieds, et mon coeur a fait bon, Je suis touché en bon, bon, bon, ma ma ma chérie, Ma jolie, ma, chérie, ma jolie Je l'aime, je l'aime si l'aime si l'aime, je l'aime si fort A si la gueule avec moi moi, ma ma ma jolie. Regardez, regardez, regardez, regardez, regardez pour nous accompagner toute la vie. Il faut pas Bla bla bla bla bla bla les oreilles. Ma chérie, ma jolie, ma chérie, ma jolie, ma chérie, ma jolie, ma jolie, ma jolie vas si un, pauvre gars, ma pauvre non, pas un jour, content, te marier avec je, je suis gars, un pauvre faire gâcher, je pas me quand je je Authentique, authentique, bien, Allez viens, viens, viens, viens, viens, viens bien, bien, bien, dans un coin ma paradis Ma chérie, ma jolie, ma chérie, ma jolie.